Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Ah, et bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Ah mais, vous avez l'air heureuse, hein J'ai un rendez-vous galant. Oh, c'est pas vrai Oui, ça mon compte sur un site. Ah, intéressant, ça c'est... Mmh. Alberto Ah, bah, ah C'est italien. Architecte Bon, bah... Ah, ça c'est bien. Ça ouais, c'est ah, bien. Ouais. 83 ans mmh. Ma petite leçon aujourd'hui portera sur le verbe palier. Nous ne disons pas palier à quelque chose, mais palier... Quelque chose, oui, palier est suivi d'un complément d'objet direct. Tout à fait. Vous le saviez ça Oui, oui, oui. Ah bah je peux vous donner un exemple. Oui. Aurore euh, palie son grand problème de solitude en s'inscrivant sur des sites de rencontres. Et voilà, exactement. Pour grabataire. Excusez-moi, j'ai reçu un texto. Alors. Il annule, c'est ça Il annule. Ah le salaud. Ah le salaud, hein C'est son infirmière. Il est mort cette nuit, euh, il a fait une embolie pulmonaire. Du coup c'est annulé Bah oui Jean-Jacques, c'est annulé, bien sûr que c'est annulé, évidemment Il est mort Bon, ma petite leçon c'est fini pour aujourd'hui, euh, on se retrouve euh, une prochaine <rire> fois, pour une prochaine déception, pour une prochaine euh, leçon, leçon, -Jacques. leçon. jacques Oh j'ai vraiment pas de chance Il doit être bien là où il est. Ah bon, vous pensez Oh bah oui, oui. J'ai tout fait dans ces glaires. Oui.